Andrew et Gonzague-Saint-Brice, bonsoir. Je me présente ou représente pour Gonzague. Moi, c'est pas Nema, hein, dans, dans le jargon du football. Hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de position de hors -jeu, hein de, de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un super bouquin écrit en braille hein, qu'on aurait offert à, à un aveuglement chaud, hein, avec lequel, du coup, évidemment, personne ne, ne se régale jamais ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire, un sèche comme un bouillon Knorr et, et ravi de, de vous rencontrer en plus ravi hein, que, bah, que même suffisamment hein, du fait de, de ce petit ascendant cataracte hein, que vous donne aussi bien vos, vos 65 ans respectifs hein, que vos regards aussi perçants que, que désormais tombants et bien, et bien vous êtes du coup des, des sortes de sosies de proximité hein, de, de cet acteur français spécialisé dans les rôles d'abruti hein, qui est le talentueux et, et endurant Pierre Richard oh, voilà. et, et la version vrai, aussi humaine vrai. que sympathique Hein, de, de ce célèbre personnage de BD hein, de l'obsession hein, et d'attraper les schtroumpfs, hein. je parle bien évidemment de, de ce bon jeu Gargamel hein. Pierre-Richard et Pierre y avait. Et, et bien, malgré ce, ce petit ascendant stéridant hein, qu'ont souvent les hommes hein, qui, qui étaient déjà adultes à, à l'époque de l'ORTF, et bien, et bien, malgré ça, c'est ben ah, quand fait. même pas tous les jours hein, qu'on qu a l'occasion hein, de pouvoir tenter une sorte de strike du désespoir hein, avec deux journalistes de talent hein, qui, ben, qui, depuis près de 50 ans maintenant, hein, réussissent l'exploit, hein, non seulement d'être encore en vie. Hein, ils sont aussi bien... Hein, de de plus physique que, que médiatique mais, mais aussi et surtout hein, d'être la preuve vivante que, bah, que parfois le, le piston a vraiment du bon hein, puisque j'ai découvert que, bah, que c'est grâce à votre tata Yvonne hein, qui n'était autre que, que l'épouse du général de Gaulle hein, que, bah, que Jacques ici présent a décroché son premier boulot à, à la radio hein, des petits coups de pouce hein, en apparence évidemment un peu scandaleux hein, mais avoir le hein, il serait bien dommage de, de se priver à une hésitation ridicule que Dieu merci n'a jamais eu Gonzague hein, dans le dernier ouvrage intitulé « Marquis de Sade, l'ange de l'ombre hein, » aurait probablement manqué cruellement de matière ainsi hein, si son amitié de longue date avec la famille du marquis hein, ne lui avait pas permis d'accéder à, à des archives totalement inédites. Hein. Bref, une, une belle capacité à saisir les opportunités et à profiter de vos connexions qui, bon, qui de certaines manières, vous vous rapproche de mon père en fait hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau ayant été élevé à marignane un véritable berceau de, de la flamette tricolore hein, par un père c'est vrai ça beaucoup en matière aussi bien de, de canalisation hein, que, que d'immigration hein, a hélas toujours raffolé de, de la soude caustique et eh bien <rires> fait, hein, je peux vous dire que si mon père n'avait pas eu des connexions bien placées chez, chez monsieur bricolage et eh bien, eh bien croyez moi que la majorité de, de mes petits amis ascendant babouchin comme on dit au Front National <rire> continuerait probablement aujourd'hui à, à jouer les ragondins sur notre pelouse <rire> Et en parlant de, de finir autre justement, hein. sachez que je suis comme moi hein. en amour comme en matière de football vous n'avez rien contre les sports collectifs comme on dit ben, <rire> tant vous dire hein, que, que la marquise de ça de contrarier qui est en moi hein, serait absolument ravie hein, à l'idée de, de vous laisser accéder à, à ces archives secrètes. sur une petite confidence, chers messieurs, je, je vous laisse réfléchir à, à, à en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance dans les Hautes-Pyrénées, hein, où un homme de 26 ans vient, vient d'être arrêté pour cannibalisme. Hein, non, que si comme moi, <rire> le gibier quasi faisandé de l'amour, il oh. a qu'un finalement, hein, celui de, bah, de passer enfin à la casserole, comme on dit, eh n'hésitez bien, eh bien, pas à, à me rejoindre. À votre bon cœur